Salut à tous, c'est reparti pour un nouveau pour un nouvel épisode de Minecraft PE euh, avec euh, notre superbe map aventure euh, intitulé Big, euh, Big Survival. Donc, allez, c'est parti, on y va directement. Donc, euh, j'espère que vous allez bien, nous en tout cas, c'est pas mal. Donc, euh, là, on en était où on avait presque terminé la maison. Moi j'étais en train de miner encore. T'étais en train de miner toi. Je continue. Normal. Euh j'espère qu'on a bien mis en... Un... Ah bah il fait nuit direct. Un... Un... Je vais peut-être faire des portes. Pas en... Un... Il fait ça te dit on dort. Bah je t'attends. Ouais voilà. Euh, donc aujourd'hui on va faire quoi on va... Qu'est-ce qu'on va faire Ah oui, bah, on vous avait promis qu'on allait miner. Tu me dans la même mine que Non. Qu'on allait miner, mais avant toute autre chose, je veux faire les portes. Euh, oui, Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, donc, euh, on va les miner, vous me direz ce que vous en pensez. Tu vas pas miner peut-être pendant toute la, pendant tout l'épisode. Je sais pas, je vais Je vais prendre ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Euh, tu penses... Donc, n'oubliez pas de nous mettre des objectifs. Ouais. Il y en a d'ailleurs. Moi, j'ai oublié de prendre du goût. D'accord. Mmh, mmh, mmh, mmh. Donc là, je suis en train de me faire du bois, pour me préparer. Allez, miné. Hum mmh, mmh. What Ah ouais, mais il y a les méchants. Oh, mais ça va, c'est trop c'est bien. Si, j'éclaire Bien. Oui, j'avais oublié de faire comme une euh, de prendre une Ah, sans faire exprès, je me suis fait une panseur. mais on commence à être riche à faire. Euh, ouais, avec 14, ouais, c'est génial. Plus rien. Oui. Mais, mais, mais, mais, mais... Bon, ouais, c'est parti, on y va. Merde, j'ai pas pris de four. On y retourne. Euh... On va pas y arriver aujourd'hui, hein. Un petit coffre. T'as pris as pris un lit. Non. Ok. On ne prend pas de lit. Par contre, on va prendre une pelle. Je ne suis toujours pas parti. C'est parfait. Mettez couilles. Voilà. On est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud. C'est parti. On va creuser oh, On va creuser. On va creuser, on va creuser, on va creuser Ouh mm, mm, mm, mm, mm. Allez euh... Donc euh, cette vidéo va durer à peu près un quart d'heure Donc voilà On va aller creuser là-bas Tiens j'ai pas pris de bouger. oh non, non pas de charme tu veux que je t'en rentre ouais, non moi, je suis pas encore descendu mais ça peut moi je dois monter. Ah, de toute façon ah j'ai un bug de coffre non mais je vais me faire je vais faire avec du bois je vais faire avec les moyens du beurre avec les moyens du beurre tac tac ah, bah, voilà je veux que je t'emmène un petit coup de chambre. Ouais, s'il te plaît. Ah non Où alors t'es Je suis dans le sable. Il faut que je reprenne du bois parce que... Hop là Donc là, j'espère que vous voyez toujours aussi bien. La question du jour, exactement, t'as commencé à creuser? Non, voilà. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Ah là là là là, tu bon. la tu la tu tu dans le sable, ça t'aide hein Non, je suis déjà en train de creuser. Tant pis, j'en ai déjà. Ah, oh, ça m'énerve le... le sable qui s'enlève là. T'as pas laissé de Je sais pas. Toi de voir. Non. What the fuck it? Euh, voilà, voilà, voilà, voilà. T'as fait quoi? T'as trouvé quoi? Rien. Je suis pas encore en bas. Enfin, je suis même pas encore en haut surtout. Donc euh, voilà, voilà, voilà, voilà. Non mais qu'est-ce qu'il couilles On va pas le faire si je croise avec une épée moi. Mais non, mais non, mais non. Alors. Donc j'espère qu'on va pas trop rencontrer des monsters. Parce que sinon, euh, va ma... Mais oui, je me tais. Voilà. Allez, là, C'est parti. Pour la guerre. Ouais, je <musique> Ça me casse les couilles de creuser avec un euh, euh, Je redescends. Eh merde Bon, euh, on sait là, on parle pas beaucoup aujourd'hui, mais bon, c'est le matin. Vous nous excuserez, hein juste que je veux pas tomber sur un méchant monstre qui pue le cul pour l'instant ils vont bien se ramener ah non on a deux diamants ah oh non je bug j'ai pas récupéré le diamant non. ah si si j'ai récupéré. tu n'es pas en fer En oh, oui en fer oh, okay. non on a plus de diamants j'ai deux au moins quatre ah, c'est bien ça on ne trichera pas. On vous le promet. Faire. Faire. Regardez du fer Alléluia du fer On a 4 diamants. Que 4. Non, je déconne. Non mais c'est bien. C'est bien, je suis pas fier de toi, mais c'est bien. Mmh. Non, je déconne, c'est moi. Je sais, je sais, parfois je fais des bruits bizarres, mais voilà quoi. Oh. Eh. Oh. I.C.O. Oh. Mais <tousse> Dites-nous si cette... Euh... Si, euh... si cette série vous plaît. Je trouve ça assez... Bien. <rire> petite torche. Petite, petite, petite, petite. Du non, du fer. J'ai trouvé... Euh... Oui, fer. faut savoir que Starkiller, c'est le dieu du, du ménage. Y a pas de charbon. Ouais, Rose, non, a pas gagné le charbon. Y a pas de charbon. Y a pas de charbon. Y a pas de charbon. Ok, je me dis. J'aurais cru que, que j'avais trouvé de l'or, mais c'est tellement bien pourri. Ah, du fer. Fer, fer, fer, fer, fer. Oh, mais c'est beau le fer quand il y en a beaucoup c'est pas mal pas mal pas mal pas mal il y a mieux il y a mieux il y a pire oula mais c'est pas mal ça je reviens avec 20 fers minimum faut qu'on se ramène avec un stack là avec un stack ouais t'as un coffre C'est déjà l'heure, ça a déjà être l'heure de 15. Déjà Ouais. si. J'espère que vous nous entendez bien. Je vais mettre une petite torche par les... Oh, du charbon. Du non. Putain, putain. Oh, on a du diamant. Il fait nuit ou pas, tu sais? Je crois. Je crois que oui. Pas mal le charbon. Oh, c'est bon ça. Pain, pain, pain, pain. C'est beau, bon, bizarre, je sais, je sais, je sais, je sais. Oh d'ici, ici à tout. Du charbon, du fer, du jaune. Merci, j'ai remarqué. Oui là, tu contre il y a des charbons qui T'as déjà vu ça Personne n'en a jamais vu. Oula. Si je creuse avec une. Avec une. Ouais. Je sais plus ce que je veux dire. Oh, j'ai de la pilazouli. Ouais, ça, oh, ça ça te donne trop bien. Par contre, j'en ai que deux. Comment tu veux pour leur en deux Enfin, je n'ai que 8. J'aime pas la terre quand je mine. Souvent, ça cache du diam. Quoi Des fois, c'est cache du diam. Ouais. Des fois. Des fois. Par contre là ça de la terre, de la terre, de la terre, et bientôt continue, des... Non. Dude, enfin tu vois, oh, ouais. il doit l'appeler Zoui. Je l'appelle à zouli la... Non, pas. Ok, On va te faire confiance pour une fois. Je sais pas si je dois vole. Si il beaucoup de terre, tu croises comment D'accord. En Donc tout cas, il y a du diamant. Mais on va être riche en diamant, dis-moi. M'appelle Bon, allez, on va faire une exception. On va aller à 20 minutes. Parce que... Je suis en train de faire... J'ai. C'est pas bien ça. Quinze hein. fer. Bon, pour l'instant, aucun monstre hein, dans les barrages. Ah non, je déconne. Ah, je suis pur putain moustache mm -hmm. Ah D'accord Qui a-t-il derrière Derrière Oh la... la caillou de la caillou What the fuck mm -hmm. Mm -hmm. Bon allez ce quitter là dessus hein Mets tout dans le coffre Donc, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, et même à vous abonner. Donc, euh, c'était euh, Pierre Donats et Starkiller pour une petite vidéo de Minecraft PE, une map aventure hyper cool. C'est bon Ouais. Hyper cool. Allez, salut, Allez, salut.